Aujourd'hui, nous allons parler de Yanni et il y en a pas d'autres. Yanni, c'est 382 vidéos pour Méloman, pur et dur. Et bien entendu, il y a un PDF qui est offert. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans le sujet, mais avant tout, je m'excuse pour le son pourri que vous pouvez peut-être entendre. Parce que ça marche pas comme je, j'aimerais avoir. Voilà. Nous sommes avec Yanni. Et Yanni, c'est le musicien que j'aime au plus, le plus au monde. Donc, alors, je suis directement dans cette, euh, sa chaîne YouTube. Et Yanni, his purest form. Donc, Yanni, c'est 1 million 890 000. Abonné. nous sommes dans l'accueil, et nous allons voir ce qu'il a dans l'accueil. Yanni. Yani, c'est le total lifetime, des vues, c'est 483 millions de vues. Il a 382 vidéos. Alors là, ce que je suis en train de faire, je vais vous offrir un PDF qui va comporter les 382 vidéos que vous pouvez écouter, regarder à votre aise. Je vais vous montrer comment un peu plus tard. Ok Voilà. Je continue. Last 30 days, les derniers 30 jours. C'est 9 330 000 vues. C'est seulement dans un mois. Avec seulement une vidéo. Vous avez vu euh, la chose. Il est et tout ce mec. Moi, je l'aime énormément, parce que je vais vous raconter un peu comment j'ai vu, comment il travaille. Alors, je suis sur le graphique, comment ça marche pour lui. Donc, moi c'est le bleu. Je n'existe pas à hein, côté de lui, je n'existe pas du tout. Et là, le pic, le plus, le plus petit pic, c'est le 13 juillet. Le 13 juillet, c'est 183 000 vues. Alors, cette journée du 13 juillet, vous vous rendez compte C'est extraordinaire. Et le pic pour les 30 derniers jours, le pic le plus haut, c'est, en juillet, le 14 juillet, fête nationale française, c'est 441 000 vues. Et non, vous avez vu. Donc, bon bah alors, je passe ici euh, ces mots clés, ces mots clés, tout ça. C'était le deuxième point dont je voulais parler. J'avais oublié. C'est que je ne peux pas vous faire écouter dans cette vidéo les musiques de Yanni parce que je ne cesse pas de le dire et de le redire. C'est interdit par YouTube. Si jamais vous passez une musique. Une vidéo où vous n'avez pas le droit de la reproduire, vous êtes foutu avec YouTube. OK Et là, bien entendu, il y a les vidéos qui sont récentes. Euh, recent uploads. Euh, tout regarder, si vous voulez regarder ça. Alors, vous appuyez ici, vous allez voir toutes les nouvelles vidéos. Là, il est en train de vieillir, mais, euh, donc, euh, c'est normal, le plus jeune était très, très, très, très beau. Et vous avez ici euh, toutes ces musiques, les récentes vidéos à lui, voilà. Et puis, vous continuez, ça c'est vous, vous êtes dans l'accueil, hein. euh, on enregistrait ça dans votre tête, ok Dans l'accueil. Alors, les vidéos les plus populaires, c'est ces morceaux de musique. Voilà. C'est là, partout, partout, partout, euh, il est extraordinaire. Là, c'est en Égypte, euh, il, il s'est reproduit un peu partout. Il y a toujours énormément de monde qui le suivent. Ici, c'est Yanni sous-titré en plusieurs langues. Tout regardez. Voilà, elles sont là. Là où il y a des sous-titres, là il est avec un musicien indigène d'Australie. Extraordinaire. Et là, bon, c'est ami les performances classiques. Ça, c'est son meilleur violoniste. Là, il est avec un japonais spécialiste du synthétiseur. Là, il est avec un, je pas, il est colombien, enfin de l'Amérique latine, ou qui danse avec deux bâtons euh, dans les mains et le claquement des pieds extraordinaire. C'est un trompettiste extraordinaire aussi, lui aussi, c'est un grand, euh, bien sûr, pianiste. Et puis, ça, c'est Yanni dans sa forme la plus pure. Donc euh, c'est des épisodes de suite. Ici c'est dans l'Acropole plus euh, d'autres choses. Voilà, voilà. C'est en direct de Royal Hall. Et là, il y C'est la suite. Toujours il faut appuyer sur le, le la flèche ici pour voir la suite. Ok. Alors ça c'est événement de concert original il y en a énormément Après, là encore c'est bien sûr Yannis, l'événement de concert voilà et puis je vais passer à mes euh, 382 vidéos que je vous recommande je vais vous donner bien sûr le lien dans un dans un PDF, vous cliquez et vous allez rentrer directement ici, là, vidéo, et c'est là. Donc, les 382 vidéos, elles sont toutes là. Toutes là, toutes. Vous choisissez ce que vous voulez et vous regardez. Hein. sont Toutes là, toutes. Vous parcourez, vous regardez, vous lisez, si... Euh ça vous parle et puis euh, vous regardez je vous assure que c'est un, un grand régal ça c'était euh, l'ancienne violoniste je pense une américaine euh, c'est aussi euh, très très forte aussi et pendant que je défile moi toutes ces vidéos moi je vais vous dire euh, comment j'ai senti comment il travaille lui, jeune, beau, un grand, il écrit de belles musiques, il est grec, mais il a une quand même un esprit plus internationaliste que seulement grec, et sa force, c'est qu'il au-delà au d'être de, de, un très grand euh, compositeur, lui, il a fait un truc que... Euh, les autres ne font pas. Alors, tous ces, ces, ces gens-là qui travaillent avec lui, tous, ils sont des, des, des cas exceptionnels, c'est de grands violonistes, de, de grands instrumentalistes hein, en général, et euh, il fait ses compositions, ses musiques, bien bien travaillées, il s'occupe de l'orchestration, mais il fait intervenir ces musiciens, par exemple le violoniste, le pianiste, le saxophoniste, euh, tout ça. Et ces gens-là, ils euh, peuvent sortir euh, de leur instrument une musique qui va plus, qui va au-delà de ce que peut penser Yannick lui-même, parce que ce sont des, vraiment des virtuoses de chacun dans son instrument. Vous avez compris. C'est-à-dire, lui, il va composer un morceau pour le saxophoniste. Bien entendu, lui, il s'y connaît en musique, mais il ne s'y connaît pas autant que le saxo, le grand saxophoniste qui travaille avec lui. Et quand il lui donne euh, son morceau à jouer, bien entendu, l'autre, il va sortir, euh, il va faire mieux que ce que Yanni a fait. Ça, c'est extraordinaire. Si j'ai un, euh, c'est pas moi, mais si j'ai un Conseil à donner, par exemple, aux musiciens, même si je ne suis pas musicien, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose et puis il faut déléguer au meilleur sur la place euh, pendant l'exécution. Moi, je continue, bien entendu, à défiler les, les, les vidéos, les 322, je pense, euh, vidéos. Je continue à les défiler. C'est vous avez largement le temps de tout regarder. Alors, je reviens à Yanni. quand il fait ça, c'est normal qu'il devienne l'un des, ou sinon l'un des plus grands euh, musiciens du monde. Alors que les autres euh, vont appeler des gens qui euh, sont moins bons que euh, ces, ces gars à lui. Vous avez compris Voilà. En plus de ça, puisqu'il travaille avec l'internat dans le cadre de l'international, puisqu'il va faire appel à des Américains, des Américains du Sud, des Européens, des, de, des Australiens, des, euh, un peu du tout. Euh, c est, c est, le, le gars est très très très intelligent euh, aussi. Et il va faire des morceaux, il y a peu, très peu de chansons, mais c'est surtout des, pour lui, c'est pour les mélomanes qui aiment la musique. Et, et ça vous étonnera pas de voir énormément de monde qui le suivent, parce que c'est un grand maître de la musique. Et le fait de faire appel à des gens qui sont euh, vraiment virtuoses de tous les pays, mais ça lui donne justement ce cachet cette étiquette de, de euh, du musicien le plus international de tous, vous avez compris. Et qu'est-ce qu'il fait Pendant qu'il joue, euh, un morceau, et que il fait intervenir à chaque fois un instrumentaliste, quelle que soit sa fonction, les autres, ils, ils, ils, ils contribuent, à, même s'ils ne jouent pas, ils contribuent euh, par leur encouragement à l'instrumentaliste. C'est-à-dire qu'ils sont contents de l'écouter, ils l'encouragent et puis ils sont contents, ils sont vraiment, ils donnent l'impression d'appartenir à une équipe, à un groupe, à une communauté de musiciens que vous ne trouverez jamais nulle part. Est-ce que vous avez compris Ça, quand vous allez le voir, vous allez le remarquer. Et puis, euh, bien entendu, lui, quand il va commencer, il a une très très belle voix, une voix un peu grave, euh, et il commence toujours avec une introduction euh, bien étudiée, bien... C'est vraiment un phénomène, c'est un phénomène. Moi, je l'aime beaucoup, je ne le, le cache pas. Je l'ai écouté des milliers de fois. Euh. Voilà, ça, c'est Yanni. Donc... Je, je, je, je continue toujours, j'ai pas encore terminé mes 382 euh, euh, musiques. Euh, vous allez trouver ça, tout ça, vous allez trouver dans un, euh, un PDF, un petit PDF, avec un lien de cette histoire de vidéo, et puis vous allez vous régaler, je pense que vous n'allez pas bien sûr, de regretter, j'espère, pour, pour, pour vous. Ok, moi je vais pas passer à autre chose, je vais à la playlist, hein. vous avez dans le menu de YouTube, vous appuyez sur la playlist, et vous allez entrer dans la playlist. Voilà, on est dans la playlist, et la playlist elle est catég catégorisée par des mots-clés. Par exemple, In his purest form, ça c'est un mot-clé. Live at Royal Albert euh, Machin. Si vous cliquez ici, vous allez être seulement dans In his purest form. Ici c'est seulement dans le Royal Albert. Ici c'est dans l'Acropolis, etc. Ici at home. Euh, et ici classique performance. Ici récent. Donc vous choisissez si euh, par exemple ça vous dit de cliquer sur une classique performance vous allez trouver rien que les performances pas autre chose, et ce, ch ce chiffre là par exemple ici dans Yanni in conversation with Yanni at his piano, il y en a 33 là il y en a 2, là il y en a, 2, il y en a 8, etc là c'est 47, Yanni's official music video voilà, etc, etc, etc. Et puis, là, bon, je vais voir, communauté, qui ce qu'il a quelque chose, parce que c'est pas toujours, là, là, voilà, bon, euh, il écrit des trucs, il écrit des trucs, vous pouvez bien sûr traduire, et, tac, voilà, c'est traduit, vous pouvez savoir ce qu'il dit, et lire la suite, etc. Voilà, ça c'est plus, euh, intime euh, avec, euh, c'est ce qu'il dit à sa communauté, les gens qui le suivent de très très près c'est il, il a consacré une musique pour à, la mémoire de sa mère euh, vous allez le découvrir c'est très très simple ici c'est la description Cette description euh, il se résume en statistiques active depuis 17 décembre 2007, c'est à ce moment là qu'il bah, a décidé de se mettre sur YouTube euh, gratuitement, euh, c'est 482 670 364 vues. C'est énorme. C'est énorme. Et là, bon, vous pouvez traduire ça pour voir euh, ce qu'on qu raconte euh, sur lui. Voilà. Donc, euh, le site officiel, c'est ça. Et le fan club de la communauté Yami vous allez tomber sur, vous allez tomber sur vidéo, et vous allez regarder tout ce que, bien, si vous avez le temps, bien entendu. Ok, mais c'est des morceaux qui ne sont pas très longs, trois, euh, trois minutes, trois minutes, mais attendez, hein, c'est un, un, un grand euh, un orchestre, muni d'instrumentalistes aussi grands que Yannick. Il faut pas se, se, se leurrer. Là, vous êtes dans la cour des grands. On ne joue pas, on ne va dire pas avec avec qu ce qu'il fait. OK Voilà, donc, mais ce petit morceau, c'est vraiment une, c extraordinaire. C'est un régal, cette 7 minutes, etc., etc. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. Vous êtes ici avec Danny. Il est purest form dit album. Et puis, vous allez, bien entendu, voir tout ça. Vous voulez commencer par l'accueil, vous le faites. Vous voulez regarder, je vous envoie le lien de vidéo. Vous voulez passer par la playlist, vous le faites, etc. Cette vidéo vous a été proposer, suggérer par hashtag partage ma chaîne qui s'occupe de partager avec vous les meilleures formations, les meilleurs tutos et les meilleurs sujets sur tout ce qui se fait sur le web. Et si je vous ai montré moi, YANI c'est il y a un travail derrière. Je vous ai expliqué comment il travaille, donc vous pouvez peut-être vous inspirer de ce qu'il sait faire, regardez-le, observez-le, et je suis sûr que vous allez en tirer des enseignements incroyables. Voilà. Et n'oubliez pas, bien entendu, de liker, de commenter, de partager, et de vous abonner dans le cas où vous n'êtes pas encore. Merci et à demain.